Bébé hey, hey, hey. veut d'un homme qui pourra prendre soin de l'âme. Bébé veut d'un homme qui lui donnera son cœur, qui la soutiendra dans le bonheur Elle veut pas d'un homme qui pourra pas voir ses peines. Elle est jolie, elle est sexy. Déjà des filles qui ne passent pas inaperçues. Elle n'est pas frivole, elle est mignonne. Elle veut l'amour, moi je veux le sexe J'ai un cas de pied à cause de mes ex Sur la plage, je du soleil Elle me dit t'es ma lumière, je t'aime J'aime mes filles, suis trop sensible, suis trop fragile Elle me chérie, me fait sourire, elle me câline. Son amour, je sais pas si je m'hierite Petit à petit, elle a effacé mes blessures Elle me dit bébé, c'est toi j'ai choisi Elle me fait de moi son homme, son ami, son mari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 je vais essayer encore une fois, mon cœur est brisé. J'ai compté sur toi. Je vais essayer encore une fois, mon cœur est brisé. J'ai compté sur toi. Elle veut l'amour, moi je veux le sexe. J'ai un cas de pierre à cause de mes sexes sur la plage, couché du soleil. Elle me dit t'es ma lumière, je t'aime. J'aime mes filles, surtout sensibles, surtout fragile. Elle me chérit, me fait sourire, elle me câline.